Bonjour, bonjour à tous, habitants de Clamart. J'espère que vous allez bien. J'aimerais t'annoncer un message glorieux, le message de l'évangile. J'aimerais te dire que tu es un créateur qui est vivant. Et ce créateur, il y a 2000 ans de cela, est venu dans ce monde afin de se révéler au cœur de l'homme. Il est communément appelé Jésus, Yeshua en hébreu, celui qui sauve, celui qui délivre. Parce qu'après la mort vient le jugement des hommes. Et comme sur la terre il y a une justice, il faut savoir que celui qui t'a créé aussi est un juge, mes amis. Il va juger l'humanité. Et il a mis ses lois dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi même si tu étais né dans la forêt, tu sais que tu es, ce n'est pas bien. Et j'aimerais te poser cette question aujourd'hui, habitant de Camar. Si aujourd'hui tu meurs, où ira ton âme Oh oui Nous sommes à la fin des temps et beaucoup d'êtres humains meurent sans avoir rencontré leur Créateur. Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs J'aimerais juste annoncer cette bonne nouvelle. Jésus-Christ a donné sa vie pour que ton âme soit sauvée. Je vous dis la vérité. Ton créateur a manifesté son amour pour toi afin que ton âme aille au ciel après la mort. Si tu crois en lui et tu as le choix de fumer, de mentir, de boire, de voler, de tricher, de tuer, mais sache qu'un jour tout ce que tu as fait sur cette terre sera amené en jugement. Voilà pourquoi aujourd'hui pour que tu sois pardonné de tes méfaits, ton créateur t'appelle à faire la paix avec lui jeunesse. Vous voyez, beaucoup de jeunes meurent mes amis aujourd'hui. C'est le chaos sur la planète. Les hommes se détruisent, ils détruisent la planète. Mais aujourd'hui, par la grâce de ton créateur, il t'appelle à lui. Parce que tu n'as pas été créé par tes propres moyens. Ton père et ta mère ont participé au processus de création. Ouvrez grand vos, vos oreilles, c'est important. Hein. <rire> Ton père et ta mère ont participé au processus de création. Mais ils n'ont pas créé la vie. Vous voyez Ah ben oui, on, a, on dit procréer. Vous voyez ou pas C'est-à-dire que aucun être humain a créé la vie. L'être humain a été créé lui-même. Et beaucoup font une blague avec ces choses. Qui est venu avant L'œuf ou la poule Mon ami. Le Créateur a créé les hommes, il a créé les animaux et il a donné le pouvoir aux hommes et aux animaux de procréer, c'est-à-dire de s'accoupler et de, de produire la vie, de participer au processus de création de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller parce que nous flottons au milieu de l'espace, je ne sais pas si tu le sais. La lune tourne autour de la terre, la terre tourne sur elle-même, la terre tourne autour du soleil, rien ne s'est jamais entrechoqué. Et ceci est la puissance de ton créateur, habitant de Clamart. Ce n'est pas la puissance de l'homme. L'homme crée de belles choses, mais sache que c'est ton créateur, mes amis, qui t'a créé. Tu es un créateur, tu es la preuve de son existence. Comme ce téléphone que tu tiens dans les mains. Il a un créateur, et le téléphone prouve l'existence de cette personne qui a pensé au téléphone et qui l'a créé. Toi, jeunesse, tu es la preuve que ton créateur existe. Parce que tu peux bouger, tu peux penser, tu peux parler. C'est une grâce qui t'a été donnée. Aujourd'hui, ce créateur merveilleux qui s'appelle Jésus-Christ, t'appelle à lui. Il n'est pas une religion, mais il est celui qui donne la vie aux hommes et qui a le pouvoir de les juger également, mais qui veut te sauver. Te sauver de quoi Te sauver de ce lieu de jugement qu'on appelle l'enfer. C'est un lieu terrible, messieurs dames. Il veut que ton âme aille au paradis. Et nous tous, nous n'irons pas là-bas, mes amis. Pourquoi Parce que tu as le libre-arbitre. Tu peux choisir tes actes. Tu peux choisir, mes amis, de croire en lui ou pas, de le chercher ou pas. Mais ça peut être une occasion de chute pour toi aussi. Voilà pourquoi j'aimerais t'appeler à l'humilité, à chercher ton Créateur avec ton cœur, pour que ton âme soit sauvée. Bonjour madame, bon courage. Bon courage monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Jésus est vivant messieurs dames, et il revient bientôt. Nous sommes à la fin des temps que tu le crois ou pas. Sache que je suis pas loin de ta date de péremption. Et il y a un fléau sur la terre, c'est l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme. Voilà le plus grand fléau. Si tu meurs dans cette condition d'orgueil, tu ne peux aller au ciel. Ah, je vous dis la vérité. Parce que pour aller au ciel, il faut d'abord s'humilier pour reconnaître qu'on a reçu la vie, qu'on ne vient pas du singe. Non, le singe est une espèce à part entière, messieurs dames. Regardez vos beaux cheveux, vos beaux yeux. N'est-ce pas une grâce à part entière que le Créateur nous a fait, nous les humains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 À tous ceux qui ont reçu sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir... De Dieu. Catholique Enfant de Dieu. Évangélique Non. Témoin Jéhovah Non. Musulman Non. Est non. On Enfant est d'accord, monsieur Enfant de... de... Voilà ce que le Seigneur veut. Je Des suis... enfants. Je suis chrétien aussi, mais on a... Vous avez un Des lieu un de culte C'est ça. c'était oui, pour vous inviter. Ah non En fait, moi, j'habite même pas ici. Je sors de Neuilly-sur-Marne. Je Et suis vous... venu acheter quelque chose ah, sur le Bon Coin, vous voyez mais en fait, quand on se retrouve au milieu des humains, le Seigneur veut que ses enfants, qui ne sont pas une congrégation, voilà. Voilà. De parler, de parler de son retour, de La son amour vieille. pour l'être humain. voilà, La, La bonne, bonne nouvelle du salut. Et, Et je, vous, je vous encourage à le oui. faire, à ne pas vous minimiser, monsieur. Voilà. Parce que le Créateur est vivant. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes des témoins. Oui. Voilà. Faux. Oui. Et un témoin, qu'est-ce qu'il fait Il témoigne. Oui. C'est-à-dire oui. qu'il annonce l'évangile. Voilà. Avant, avant les titres de pasteur, de, de diacre, de tout ça, on est des témoins. Oui. Alléluia Et c'est ce que je fais, monsieur. Oui, monsieur. Je ne suis pas un pasteur diac, je n'ai pas de dénomination. Mais monsieur, je suis même pas. Je ne suis rien. Je suis ah un non? enfant du Seigneur. Oui, voilà. Alléluia. C'est ce qu'il faut être, non Exactement. La fonction, ça, ce n'est pas ce qui sauve. Oui. Vous voyez oui. Saül, c'est un roi, non Oui. Mais est-ce qu'il a été sauvé Pourquoi il a désobéi, c'est ça? Hein? Voilà. Mais David, il a été sauvé? Oui ou non? Oui. Pourtant, il Avec était roi. Il avait la même fonction, c'est le il Seigneur qui les a ça. Il avait... s'est a... voilà. repenti. repenti. Et le Seigneur a trouvé plaisir. Nous sommes, sommes d'accord, monsieur. Oui, oui. Donc, on voit que la fonction ne fait pas l'élection. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, un pasteur parlant de faire, ce n'est pas un disciple. Voix de, de Dieu, Donc, voilà. il faut être un disciple. Un témoin.